Bonjour, dans cette vidéo je vous invite à analyser avec moi les performances d'un trader. Donc un trader que je connais depuis plusieurs années, nous avons suivi ensemble une même formation et a publié sur LinkedIn les performances qu'il a fait au mois de mai, performances qui, qui sont exceptionnelles selon ses dires mais qui démontrent bien que certaines techniques de trading donner des résultats excellents. Alors si on regarde ici le tableau, qu'est-ce qu'on voit On voit que a fait donc, entre le 1er mai et le 31 mai 2018, il a fait 103 trades. Il a eu 99 trades gagnants et 4 trades perdants. Donc il a un taux de réussite de 96,12%. Et euh, pour un gain total de 54 860 euros, donc 54 000 euros de gain pour le mois de mai. Donc, c'est vraiment une très très belle performance. Donc, il a tradé avec un capital de départ de 100 000 euros, d'après ce, ce qu'il disait. Euh, donc, euh, 103 trades. Euh, euh, quelques jours après vers la fin, la, le milieu du mois il, était, il disait qu'il avait tradé très peu, il avait fait une quarantaine de trades je crois avec un, un taux de réussite euh, donc euh, très important. Et puis comme on a eu un mois de mai vraiment, euh, une fin de mai vraiment euh, excellente sur les marchés puisqu'on avait les indices, on avait l'euro et tout qui, qui vraiment euh, chutait très fort. Il a, il a continué à prendre des positions et vous voyez les, la performance extraordinaire qu'il a faite. Et ce qui est surtout intéressant c'est de voir que sa perte totale est de 11,09 centimes d'euros, 11 euros de perte euh, sur le mois. Donc euh, pour les 4 trades perdants qu'il a fait c'est vraiment, euh, vraiment excellent donc c'est euh, vraiment, vraiment exceptionnel, on, on ne peut que le féliciter d'avoir fait ça. Alors euh, donc euh, sa plus grosse perte est de 4,98 euh, €, une perte moyenne donc euh, de 2,77 euros, un gain moyen de position de 554,26 donc si on ramène ça à 100 000 ça veut dire un demi cent environ de euh, gains donc il prenait ses, ses bénéfices lorsqu'il avait à peu près un demi cent de gains sur cette trade Et son plus gros gain donc euh, d'environ 10% euh, en considérant qu'il avait un capital de, de 100 000, donc capital qui bien sûr a gonflé au fur et à mesure des jours, euh, son plus gros gain de 12 692 euros. Donc, euh, C'est vraiment pas mal parce qu'il y a certains moments euh, où le marché peut bouger très vite et à ce moment-là bon, vous laissez courir votre position et vous pouvez euh, très bien gagner euh, 10% sur un trade. Alors si on analyse euh, donc sur ce deuxième graphique ici, il a publié également l'évolution de ces trades. Et comme vous le voyez, bon, il a, les lignes un petit peu plus longues montrent que ce sont des trades sur lequel il a gagné un peu plus et ça c'est probablement son trade ici où il a gagné 12 000, 12 000 euros sur un trade. Mais ce qu'on peut constater c'est qu'il a pris très rapidement ses gains donc on peut dire que c'est un trading à très court terme. Ce qui démontre encore une fois que le scalping est certainement la meilleure méthode qui vous donne les meilleurs résultats euh, je pense que ce n'est pas discutable. Si vous cherchez une bonne méthode de trading et eh bien cherchez des bons traders, des traders qui font des bonnes performances et essayez de copier leur manière de trader. Donc ici euh, pour moi euh, c'est évident que euh, prendre euh, ses gains à très court terme est la meilleure euh, technique, c'est ce qui m'a poussé à développer ma, ma méthode de trading. Donc j'ai déjà parlé d'un autre trader euh, donc Benoît Rousseau qui, qui lui aussi a, a régulièrement d'excellents de, résultats puisqu'il a quitté son emploi pour vivre du trading et euh, après avoir perdu pendant 10 ans comme il l'explique, il a commencé à gagner en faisant du scalping. Donc il vit très bien, il fait de, de très beaux mois également et vous voyez ici, lui également donc il fait du trading en prenant, rapidement ses bénéfices. Donc ce n'est pas du swing trading, ça, ce n'est pas du day trading. C'est euh, des trades pris vraiment à, à court terme. Et euh, il, il fait ça de manière magistrale, euh, comme vous pouvez le voir, donc avec un taux de réussite très proche des 100%. Donc je vous invite à essayer vous aussi à trouver une bonne méthode. Mais je pense que vous devriez vous concentrer sur euh, le scalping qui est selon moi la méthode qui donne les meilleures performances en tout cas en recherchant des traders sur internet je n'ai encore vu personne faire des meilleures performances que les traders qui font du scalping. Donc vous voyez je pense que ça peut vous encourager à chercher une méthode de scalping et à vous entraîner avec cette méthode une fois que vous avez une bonne méthode et principal c'est de trouver une bonne méthode, se concentrer sur une méthode à ce moment-là, c'est de l'entraînement, vous vous entraînez d'abord sur un, un compte démo, un petit compte démo puis un compte plus important et puis vous arriverez euh, probablement un jour à faire des performances comme ça, 54 000 euros en un mois donc euh, il y a 54 860, il y a beaucoup de gens qui ne gagnent même pas ça sur une année. Lui il a fait ça sur un mois, euh, je dis bravo, continue comme ça et euh, ça encourage tout le monde euh, à trader et ça montre qu'on peut très bien gagner sa vie en faisant du trading. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que cela vous encouragera à continuer à faire du trading ou à vous y mettre si ce n'est pas encore le cas, en tout cas vous voyez qu'on peut euh, très bien gagner sa vie euh, en faisant du trading, 54 000 euros sur un mois c'est plutôt honorable. Voilà, euh, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, inscrivez-vous ici et on se retrouvera dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt